Bonjour, c'est Nehid de la chaîne. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Rappelez-vous, il y a quelques années, pour ceux qui le savent, pour ceux qui m'ont suivi, j'avais une émission de radio, de coaching live, et j'avais adoré cette interaction directe avec vous. À l'époque, on pouvait faire ça qu'à la radio. Aujourd'hui, avec la magie de, de l'internet, on peut faire ça. Donc aujourd'hui, je vous propose une émission. Ça s'appellera Allo Nahid et je serai en direct avec vous pour traiter quoi Une thématique qui vous tient à cœur. Une thématique qui vous concerne le principe pendant une heure je suis à votre disposition pour répondre en direct à toutes vos questions et surtout surtout prendre des personnes en coaching live le principe de l'émission est très simple, je vais avoir un numéro de téléphone, c'est celui-là qui s'affiche là juste en bas. Il va falloir écouter à l'avance l'annonce du thème euh, qu'on va traiter, préparer vos questions le jour J, euh, le jour de notre rendez-vous, ça sera les jeudis. Je ne dis pas que ça sera tous les jeudis, mais ça sera les jeudis. Je vous retrouve, vous m'appelez directement sur ce numéro de téléphone et que la magie commence, on aura une heure de coaching live. Voilà, j'avais absolument envie de reprendre cette belle dynamique. Cette belle énergie que j'avais retrouvée à la radio avec vous, pour vous. C'était Nahid Rachid Dans l'attente de vous retrouver, notez le jeudi dans vos agendas comme étant une date importante. Hédéhoua, et Allah.